Salut les amis et bienvenue dans mon atelier Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur la chaîne Pour une vidéo super cool Plus de 30 youtubeurs et le monteur de cette vidéo est tout simplement LJVS Laurent Jaquet vidéo Show C'est pour vous dire à quel point ça va être génial Une vidéo pour vous remercier de nous suivre Mais aussi de liker et de commenter nos vidéos Je vous souhaite à tous un joyeux Noël Et de bonnes fêtes de fin d'année Moi je vous retrouve en 2019 Pour plein de nouveaux projets J'aimerais que chacun qui regarde la vidéo de ce soir Mette un gros pouce bleu Pour nous motiver un max pour l'année qui arrive Joyeux Noël et bonne année Ciao